Premier épisode de notre série Case, l'analyse de cas pratiques de la communication. Avec aujourd'hui une question essentielle, comment faire des relances qui marchent Pour cela, je vais utiliser, avec son accord bien sûr, le cas de Julie. Julie a passé le 5 avril dernier un entretien d'embauche pour un poste de développement commercial dans le secteur du tourisme. Comme elle avait déjà rempli plusieurs missions avec succès dans cette même entreprise, elle se doutait assez que cela allait bien se passer. Et effectivement, à la fin de cet entretien avec sa future boss, Stéphanie, elle a obtenu l'assurance qu'elle recevrait très bientôt une promesse d'embauche écrite et un virement pour le remboursement de ses frais de déplacement. Après deux semaines, aucune nouvelle. Et donc, elle se décide à envoyer un premier mail de relance que je vous lis. Bonjour Stéphanie. « Je me permets de te relancer pour savoir si tu as pu faire le virement pour mes frais d'avion. »« À toute fin utile, je te joins à nouveau mon RIB. »« Smiley. »« Également, où en est mon dossier d'embauche ?»« De mon côté, j'ai organisé mes déménagements pour arriver le week-end du 10 juin pour être d'attaque le 12. »« Re-Smiley. »« Belle journée à toi. À bientôt. » Julie. Ce mail étant resté sans réponse, Julie, qui a suivi un stage de communication efficace, m'appelle pour me demander de l'aide. En effet, elle se dit déjà qu'elle ne sera jamais embauchée, qu'elle va devoir annuler son déménagement, trouver en urgence un nouveau job, et qu'en plus, elle ne récupérera jamais ses 350 euros. Bref, elle panique un tout petit peu. Pour la rassurer, je commence par lui expliquer que si sa future boss n'a toujours pas répondu à son mail, ça n'est pas forcément qu'elle se moque d'elle. Vu de ma fenêtre, c'est plutôt que son mail était très inefficace. Pourquoi D'abord, quand elle écrit « Je me permets de te relancer », on dirait presque que écrire ce mail, c'est aller contre les règles de la politesse élémentaire. C'est absurde. Ensuite, savoir si tu as pu faire le remboursement. Voilà une phrase qui, au mieux, va obtenir une réponse du style « Bah ben non, j'ai pas pu. » Et voilà, maintenant tu as l'information. Et puis après, à toute fin utile, je te joins à nouveau mon RIB. Voilà une manière bien passive de dire « quand est-ce que tu vas payer ?» En plus, ça sous-entend que si elle n'a toujours pas fait le virement, c'est qu'elle a perdu le RIB. Bien sûr, c'est l'explication la plus évidente. En fait, si elle n'a pas fait le virement, c'est qu'elle est complètement désorganisée. Moi, je trouve que cette phrase est une attaque assez brutale. Voilà peut-être pourquoi elle est camouflée par un smiley en fin de phrase. « Où en est mon dossier d'embauche ?» Encore une fois, c'est une question fausse, indirecte et presque un peu manipulatoire. Parce qu'en fait, ce que Julie veut savoir, ça n'est pas du tout où en est ce dossier d'embauche, mais bien quand est-ce qu'elle va recevoir sa promesse d'embauche signée. Et enfin, une dernière manipulation pour la route, en rappelant juste que moi j'ai organisé tous mes déménagements, sous-entendu, moi je me suis organisé pour tenir mes engagements, quand est-ce que tu vas tenir les tiens Là encore... Petit Smiley à la fin. Alors forcément, Julie n'a pas adoré que je lui dise qu'elle était manipulatrice dans son mail. Je lui ai rappelé ma définition. Communiquer en ayant un objectif caché. Elle m'a répondu que son objectif était quand même assez clair. C'était obtenir sa promesse d'embauche et le remboursement de ses frais. Et puis après, en reprenant son mail, elle s'est rendue compte que cet objectif était sous-entendu. Et donc... Sa position était affaiblie, son mail manquait de force, de puissance. Et il était tout à fait probable que du coup, Stéphanie, sa future boss, avait fait passer en priorité des tâches plus urgentes ou bien des demandes portées par des gens avec l'énergie plus claire. Nous avons alors travaillé sur un deuxième mail qui soit plus clair, plus net, plus direct dans l'intention. Ce travail n'a pas toujours été très simple pour Julie, qui trouvait ça toujours trop cash, trop direct, trop dur dans la formulation et donc j'ai fini par accepter quelques arrondissements. Mais vous allez voir que la formulation en est quand même très différente. Bonjour Stéphanie, j'espère que tout va bien. J'ai une demande à te faire pour me sentir tout à fait bien avant de vous rejoindre. Veux-tu bien, s'il te plaît, me faire le virement de remboursement des frais d'avion, m'envoyer ma promesse d'embauche avant mercredi prochain, merci beaucoup. J'ai hâte de terminer ici et de vous rejoindre. Smiley, belle journée à toi, Julie. Les phrases d'introduction de ce mail « J'espère que tout va bien » et « Pour me sentir tout à fait bien » ainsi que celles de conclusion « Hâte de vous rejoindre » et « Belle journée à toi » correspondent à l'énergie dominante de Julie qui est l'énergie empathique. Julie, qui a aussi fait un stage être en phase, connaît son profil process communication. Et elle sait qu'en utilisant ces mots, elle va se mettre tout de suite en énergie positive. Et donc être rassurée par rapport à une potentielle dureté de ce mail. En réalité, ce mail est simplement beaucoup plus clair, beaucoup plus net dans son intention. « Veux-tu ?» fait appel à la décision, à la volonté de son interlocutrice. Le « s'il te plaît » vu de ma fenêtre n'était pas nécessaire, car elle sous-entend que la personne en face peut faire autrement si cela ne lui plaît pas. Mais Julie y tenait beaucoup. Surtout, les deux demandes sont affirmées beaucoup plus directement. « Me faire le virement »,« M'envoyer la promesse d'embauche ». Ensuite, le délai est beaucoup plus clairement exprimé, avant mercredi prochain. Enfin, la conclusion avec le « merci beaucoup » me plaît davantage que le « s'il te plaît », car il sous-entend que la personne va le faire. Envoyé le 12 mai, ce mail reçoit la réponse suivante le même jour. « Hello Julie, je suis vraiment navré, les derniers jours ont été très très chargés. » je ne t'ai pas oublié. Je reviens vers toi début de semaine avec la promesse plus remboursement excellent week-end Stéphanie. Et Julie a reçu sa promesse d'embauche le 17 mai avec le mail suivant confirmant en plus le versement d'une indemnité pour les repas. Bonsoir Julie, j'espère que tu vas bien, tu trouveras 6 joint la promesse d'embauche à ce document, je te confirme le montant de 15 euros par jour pour le repas déjeuner à régler par note de frais. Nous sommes à la recherche du logement. Smiley, n'hésite pas si besoin. Bonne soirée, Stéphanie. Déjà une belle victoire, vous ne trouvez pas L'histoire ne s'arrête pas là, car il manquait toujours le remboursement des frais pour les déplacements pour l'entretien d'embauche. Et nous avons donc préparé ensemble un troisième mail d'Horlans, le deuxième avec moi beaucoup plus carré encore que Julie n'aurait probablement pas accepté d'envoyer la première fois, mais que désormais, elle était prête à tester. Le voici. « Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup pour la promesse, Smiley. Super pour l'appartement, j'ai hâte. Cependant, je n'ai toujours pas reçu le virement. Est-ce que tu vas m'envoyer la confirmation avant ce soir Merci beaucoup, à tout bientôt. » « Julie, nous sommes passés d'un « veux-tu » à un « est-ce que tu vas ?» Donc, il ne s'agit plus d'un appel à la décision, mais bien d'un appel à l'action, avec un délai encore plus court. Et la réaction de sa chef montre bien que ce mail a été pris tout à fait favorablement. Je vous la lis. Cette réponse a été envoyée cinq minutes plus tard. « Hello Julie. » « Très étrange. Je regarde mon compte et je t'envoie l'ordre de transfert avant ce soir. Encore une fois, désolé pour ce retard, belle journée, Stéphanie. » Et la confirmation de virement a été envoyée le soir même. Conclusion. Si vous voulez faire des relances efficaces, que ce soit pour un paiement, pour l'envoi d'un document, ou bien pour la confirmation d'un engagement de quelque nature que ce soit, premièrement, commencer par faire des appels à l'action, avec des formules telles que par exemple « allez-vous faire ça ?» ou bien « est-ce que vous allez faire ça ?». Pour moi, c'est exactement la même chose, je constate que les gens avec qui je travaille préfèrent en général la deuxième version qu'ils trouvent moins directe. Avant cette formulation « invitation à l'action », vous pouvez éventuellement tester des invitations à la décision, à la volonté, avec la formule Voulez-vous, est-ce que vous voulez faire ça Troisièmement, proscrivez définitivement les Pourriez-vous, auriez-vous l'amabilité, vous, Auriez -vous, vous serait-il possible et de manière générale tous les conditionnels. Je parle bien ici des courriers de relance. Gardez enfin un œil sur vos conclusions. Ce sont des indicateurs magnifiques de la puissance de vos envois par exemple regardez si vous voyez traîner des formulations telles que n'hésitez pas à me recontacter ou bien je reste à votre entière disposition etc etc cela signifie que vous êtes en mode passif idem je parle bien ici des courriers de relance en même temps avons nous vraiment besoin de ce genre de formule dite de politesse. Bien évidemment, ces conseils étaient dédiés aujourd'hui à la communication par écrit, par mail, mais les mêmes techniques s'appliquent tout à fait à la communication en face à face. Faites-moi confiance, j'ai testé. Bien évidemment, si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans un cas particulier de la communication, envoyez-moi un mail ou appelez-moi, nous en discuterons. Je vous proposerai une analyse, des techniques que vous pourrez tester si vous le souhaitez et nous verrons si cela fonctionne. Et puis une dernière chose, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions concernant ce comme case, alors la page située en dessous de cette vidéo est là pour ça. À très bientôt.